Beaucoup. Moi je n'avais pas lu le livre, il y en a beaucoup qui l'avaient lu et euh, c'était vraiment une découverte quand il, il a expliqué un peu sur quoi il avait travaillé et euh, cette idée, enfin le, le, le principe de partir sur euh, les formations discursives pour essayer de, de fouiller euh, euh, le, comment, la rhétorique qu'il pouvait y avoir euh, dans ce que lui il appelle le post-fascisme et comment est-ce que ça se construit, euh, comment est-ce qu'on peut euh, le séparer en différentes catégories et analyser les différents discours euh, des, euh, des, des candidats ou alors des grandes figures idéologiques de, de chacun de ces, de ces courants politiques. Euh, C'était très intéressant parce que du coup ça, ça force à aller fouiller à l'intérieur du discours, à réfléchir à... à, à la construction, à réfléchir au mélange de tous ces discours et à l'impact de manière générale qu'ils peuvent avoir médiatiquement et, et au niveau de, de la société, bon, j'ai bien, bien aimé cette approche-là aussi parce que ça, ça a fait écho à peu aux études que j'ai faites en analyse du discours et du coup il y a beaucoup de notions que j'ai retrouvées et que, qui, qui m'intéressent parce que ben, particulièrement cette notion de formation ce c'est pas forcément quelque chose qui est très exploité dans les sciences humaines. Donc là, tu es beaucoup sur la méthode, mais alors sur le fond et sur... qu'est-ce que tu en retiens, finalement, en tant que militant des CMA, toi Qu'est-ce que ça te fait En quoi ça fait écho euh, Ben, euh, je l'ai quand même trouvé très défaitiste sur pas mal de choses et c'est quelque chose qu'on qu a rediscuté après, quand on était euh, dans, dans un temps d'échange euh, sur, euh, sur l'impact qu'ont pu avoir les, les différents... Euh, les différents politiques ou les, différents, euh, comment, les différentes têtes pensantes de gauche quant à euh, l'installation un peu euh, de, de, ce, de, ce, de ce discours d'extrême droite, de ce discours euh, fasciste. Et euh, moi, ce qui m'a manqué un peu aussi, c'est le, le contraste qu'on qu n'a pas forcément vu, mais je ne sais pas si non plus est-ce qu'il est allé chercher de ce côté-là sur ben, comment est-ce qu'on se faisait aujourd'hui le discours. Euh, le discours de gauche, le discours émancipateur, comme il l'a appelé, etc., etc., parce que euh, je pense que ça aurait été intéressant de mettre ces deux choses en contraste, parce que du coup, il euh, y a ce vocabulaire-là, ce discours euh, euh, que lui, il a analysé, mais derrière, il y a aussi le discours que nous, euh, ben, on tente de faire vivre, qu'on essaie de, de, de mettre en avant, que ce soit ben, dans, euh, dans notre propre discours euh, officiel, ou alors dans les actions qu'on essaye de mener euh, en lien avec euh, l'éducation populaire et l'éducation nouvelle. Euh, du coup, voilà, je pense que ça aurait été intéressant. De, ça aurait été plus facile pour nous de, de mettre en perspective ce qu'on fait dans nos pratiques et dans les projets qu'on pourrait avoir envie de, de mettre en place s'il y avait eu aussi cette analyse du côté discours émancipateur, éducatif, etc., etc., en parallèle de ce discours de ce discours fasciste. Et du coup, euh... Je crois qu'il nous a annoncé un prochain livre un peu ouais, là-dessus. Il l'a annoncé. Euh, mais peut-être que ça aurait été... Enfin, on a bien analysé la situation euh, mauvaise, on va dire. Mm -hmm. Peut-être que dans la perspective de, bah, de la présidentielle qui arrive, dans la perspective de l'avenir, tout simplement, qui n'est quand même pas hyper joyeux, ça aurait été intéressant. Euh, si ce n'est pas de commencer par euh, le côté positif, en tout cas de... de de faire le travail conjointement pour... trouver envie enfin, qu'on mette un peu d'espoir dans tout ça, quoi. Ouais, je pense un petit ouais. peu, quand même. Ce serait, serait bien qu'il y ait quelque chose qui nous... qui nous élève un petit peu et qui nous oblige pas à, à nous dire « Ah oh, ben, ça marche plus », ou oh, alors « Ça marche pas », ou alors « Ah Même ceux qui aimeraient aller à l'encontre de ça, au final, euh, sans le vouloir, euh, ils font appel à certains mécanismes euh, néo néo et du coup, il ouais, y, y a très peu de perspectives positives, et moi j'aurais bien aimé qu'on voit ça. Après, je, je, je comprends aussi qu'il y avait un intérêt particulier à analyser ce discours, parce qu'en l'analysant, on peut le déconstruire derrière, et c'est ça aussi qui peut nous être utile derrière, dans, dans ce que nous, on a envie de construire et de ce que nous, on a envie de mettre en avant.